La mariole n'est pas juste un jeu de boules, c'est avant tout des moments de bonheur partagé. La mariole, ça peut être un apéro qui se finit à 3h du matin avec ses amis, un barbecue familial qui dure toute l'après-midi. Bref, la mariole est une véritable révolution qui va modifier le quotidien des Français et du reste du monde. Regardez. J'ai créé ce virus du bonheur pour contaminer le monde entier. Testé en double aveugle, études randomisées sur 1000 joueurs de pétanque, novices, amateurs, professionnels. Les résultats sont stupéfiants. 97% des bêta-testeurs ont attrapé le virus et ont contaminé au moins 3 personnes dans leur entourage. Une heureuse pandémie va déferler sur la planète. Il vous suffit juste d'un jeu de mariole et une de bonne humeur. Et tout le monde peut y jouer sur n'importe quelle surface, en intérieur comme en extérieur, en été comme en hiver, et on peut y jouer à partir de 3 ans et jusqu'à 100 ans et plus. la c'est formidable